Bonjour les amis, c'est Franck pour Créolinium.fr. Bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui au programme, vous allez voir le collage des barrages sur le fond et la table d'harmonie. Ensuite, vous verrez le collage du fond et de la table d'harmonie sur le corps du ukulélé. C'est déjà pas mal comme, euh, comme boulot à faire, vous allez voir, euh, faites-vous plaisir dans la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Euh, et si vous avez des remarques à faire, faites-les, ça me ferait plaisir. Voilà. Allez, euh, bonne euh, vidéo. Donc là, il va falloir travailler euh, intelligemment, c'est-à-dire, euh, ça, ça va être ma partie fond, celle qui va se trouver à l'extérieur, donc ce côté-là. Donc je vais le marquer, parce que je n'ai pas éter une boulette. Voilà. Donc, Comme j'ai pas envie de faire une connerie, je vais utiliser un petit crayon euh, à bois pour me laisser de la marche, pour couper ça bien largement. morceaux de bois que j'avais coupé euh, la dernière fois, je sais pas si vous avez, je vous les avais montré dans la vidéo. Euh, ces petits bois, ces petits morceaux de bois qui vont servir à résister, à faire euh, la résistance sur le fond et sur la table d'harmonie, pour éviter que ça cintre ou quand on appuie dessus ça pète. Donc, oh. euh, bah, rien de très compliqué, euh, ça reste des petits bouts de bois. Voilà, C'est ni euh, plus ni moins que de, des petits bouts d'épicéa qui vont être posés euh, de telle façon à ce que euh, ça gêne pas pour la résonance. Ils vont être taillés d'une certaine façon aussi je viens d'avoir 3 ou 4 sur le fond et euh, 5 sur la table d'harmonie ça il me semble donc je trace l'emplacement le, de mes barrages, Alors, rien de très spectaculaire non plus encore une fois il faut que ça soit hyper précis d'ailleurs je me suis même trompé mais je, vous ne, je ne vous le montre pas dans la vidéo euh, ça arrive les petites boulettes et j'ai attendu que ça soit collé pour réparer. Malheureusement, je m'en suis aperçu un petit peu trop tard. Donc là, je prépare mes barrages à la bonne dimension. Toujours pareil, rien de spectaculaire. Donc là, je m'apprête à coller les barrages. d'une extrême pression, il faut juste qu'il soit maintenu en place, au bon endroit. C'est tout. Ma fille ayant joué avec mes petites pinces, je ne les retrouve plus. Donc on va s'adapter. On s'adapte et on domine comme on dit chez moi. Ça marche plutôt pas mal, enfin en général. Un petit coup de colle sur le dernier barrage. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc là, je m'apprête à, à percer le trou de 50 mm avec une mèche Forstner de, bah de 50 mm forcément. Hein. Alors j'ai un peu peur de faire éclater le bois. Je vais commencer par l'extérieur et finir par l'intérieur. fait finalement ça peut être si compliqué que ça le renfort de chevalet qu'il faut coller absolument avant les barrages, sinon, ben, bah, ça va pas bien aller. Bon, en attendant que la... les barrages sur la table, table d'harmonie sèchent, je vais euh, commencer à tailler les barrages pour qu'ils aient leur forme définitive. Donc je recoupe légèrement en longueur pour les adapter parfaitement aux dimensions internes du corps du ukulélé. Plus facile de le faire avant qu'après. Pour leur donner une forme en pointe, j'utilise un petit rabot. Je passe de chaque côté du, du barrage. Ça leur donne une forme assez sympa qui par la suite sera encore améliorée. Là, je voulais remercier tout particulièrement Colin pour l'envoi de son ciseau à table déportée. Franchement, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Euh, je te dois une fière chandelle. Voilà, barrages pour le, le fond sont faits. Alors voilà, mes barrages sont collés. Je m'apprête à réaliser les tout petits barrages qui vont venir ici. Alors, je récapitule. Le premier, le central ici et les deux autres comme ceci en biais par rapport au, à celui qui est au centre Donc deuxième petite séance de collage pour les barrages de la table d'harmonie. Donc là, les petits loups, ben, c'est simple, il va falloir que je colle le dos ou le fond sur l'arrière du ukulélé. fleur parfaitement avec les éclisses, c'est tip top, je suis assez content de mon montage rapido cela. Euh, je vais passer maintenant au collage de la table d'harmonie alors il va pas falloir que je me gourre il va pas falloir que je précipite les choses parce que avant de coller le chevalet sur la table d'harmonie il faudra que je fasse pareil avec la fraise euh, la fraise à affleurer voilà donc, je vous le disais, il hein, ne faut surtout pas précipiter les choses. La preuve, j'allais oublier le plus important. Enfin, le plus important. Une des choses très importantes à, à mes yeux. Euh, je veux que quand, mettons, je, je ne serai plus là. Hein, ça va arriver, de toute façon, pas le plus tard possible, bien sûr. Je veux que dans le ukulele, s'il existe encore, bien sûr, il y ait une trace de moi. Voilà. Le créolinium.fr. Alors que le nom... De mon épouse, donc la personne à qui va appartenir, le numéro du ukulélé, alors 0001, j'ai vu un peu grand, hein, j'en ferai jamais plus de 10 000, hein. de toute façon si j'en fais deux dans ma vie ça serait bien, et surtout ma petite signature, voilà, manuscrite, pas euh, imprimée, on sait jamais, si ça devient un objet euh, style Stradivarius, bon, euh, faut arrêter de rêver, mais bon, on sait jamais, hein. on va toucher du, du bois, non, ça c'est pas du bois, ça c'est du bois, voilà, donc c'est parti mon kiki, on va coller tout ça tout doucement. le petit plus euh, bien sympathique alors euh, bon euh, ça fait un peu euh, un peu matu vu mais au final bah, ça se verra pas parce que ça sera dedans Le collage est terminé, la colle a séché 24 heures, approximativement. Donc maintenant on démoule le cake pour voir le résultat final. Donc là, rebelote, on va passer la table d'harmonie à la défonceuse, avec la fraise à copier. Une petite fraise CMT qui coupe super super bien. Euh, je vous conseille fortement cette euh, cette marque. Donc euh, en l'occurrence, bah en avant quoi. Hein. Donc voilà, c'est ça à fleur des deux côtés. La fraise à roulement, c'est quand même un truc de magique, parce qu'on a exactement la forme, forcément, qu'on a avec nos éclisses là en l'occurrence. Euh... J'adore, je... je commence à adorer. Vraiment désolé, c'est la fin de cette quatrième vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si ça vous a pas plu, bah dites-le-moi dans les commentaires de la vidéo. Euh, si vous avez des remarques ou même si vous n'en avez pas ben mettez les quand même, c'est pas grave hein? euh, vaut mieux plus que moins. Euh, sinon un petit avant goût de ce qui va se passer dans la prochaine vidéo hop hop je vous en donnerai pas plus, je suis désolé les gars allez à bientôt, c'était Franck pour Créolinium.fr. ciao les amis